C'est comme nous sommes les jeudi 13 avril 2023 mesdames et messieurs bonjour et bien c'est bonjour combattant de l'île c'est mousalendo de goma Georges bonjour et bien bonjour bonjour tout le monde comme vous m'appelez mousalendo le mot mousalendo ne signifie pas un danger ah, vous êtes mousalendo signifie un autochtone un patriote non ah. un autochtone mousalendo c'est un mot qui soit qui signifie autochtone mais en français ça signifie ah d'accord, mais déjà disent que les, les sont des, des... Ce sont des, des autochtones, mais qui, ont, qui sont animés par un esprit patriotique. Ah. Alors comme vous êtes l'un des wasalens ou des goma, Georges, on a pris l'arrestation d'une cinquantaine de, de, de, de jeunes qui se sont défendus contre les M23, on les a vu être présentés par l'armée congolaise. Plus tard dans la soirée, nous avons appris que ces jeunes ont été transférés à la prison centrale de c'est selon plusieurs sources. D'ailleurs, suite à ce transfert, il y a eu une vive tension aux heures du soir dans le quartier Majengo. Des barricades étaient visibles. Même ce matin, nous avons appris en tout cas une contestation de certains jeunes. Qu'est-ce qui nous reste, Georges Qu'est-ce qui se passe pourquoi ces jeunes ont été arrêtés et pourquoi arriver à ce point Tout d'abord, je vais gérer d'une manière ethmologique. Le mot mousalendo, actuellement à vigueur. Donc c'est un mot, c'est un mot qui est à vigueur, c'est un mot qui est peut-être d'actualité. Mm -hmm. Le mot Mousalendo, c'est un mot qui soit il, qui soit il de, de, de l'Est, qui soit il de, de, de, de, de, de Tanzanie, qui soit il de Kenya. Mousalendo signifie autochtone, le fils de terroir. Alors, si aujourd'hui on appelle certaines personnes de Ouazalendo, c'est parce que. On les a assimilés à des autochtones comparativement aux indri, aux étrangers. Et on a compris que ce sont les étrangers qui nous font la guerre. Par contre, ceux qui sont en train de combattre cette guerre injustifiée, on les a baptisés des autochtones qui sont des Oazalens d'aujourd'hui. Alors, hier, il y a eu un incident. Et un incident malheureux, je le dirais, parce que hier nous avons fait une émission encore avec vous. disait qu'il y avait affrontement à Kimbo. Je vous disais qu'il y avait seulement accrochage. Bien sûr. Voilà l'accrochage qui était entre les Oasalendo et la force négative de M23. On nous apprendra qu'il y, y a eu aussi une intervention étrangère, c'est-à-dire une sorte d'intercalation. Donc il y avait une force qui voulait s'intercaler pour vouloir crier au cesser le feu. Qui y une force aussi de l'EAC maintenant alors c'est comme s'il y a une incompréhension entre la force de l'EAC et les autochtones et là il y a une cacophonie et puis après la force de l'EAC a fait intervenir le commandant des opérations Sokola Deux. lui arrivait au terrain il a remarqué que réellement il y a eu des, des, des accrochages alors le que elle est mp Dans la zone de Kibumba, ça s'est contrôlé normalement par la force de l'EAC. Et maintenant, le commandant a remarqué qu'il y avait déjà un, un accrochage, donc disons un petit désordre. Il a essayé alors de, de récupérer la situation, vouloir récupérer les Oazalendo et les ramener à la raison qui est un entretien. Pourquoi ils ont fait cela Parce que normalement nous sommes à période de décession, le fait parce que non, non, les, les, les, les agresseurs, ils ont dit qu'ils sont à plein retrait. Ils sont en train de se, de se retirer des de, de, de, de, de, de, de, de, zones occupées. Et comme, nous, comme le gouvernement, c'est un gouvernement, il ne devait que faire respecter le les faits, quelles que soient les forces qui peuvent venir de par-ci par-là. Et c'est là qu'il y a eu la cacophonie. Aussitôt qu'on ils ils ont les a amenés vers, vers la ville pour un entretien... Bon, malheureusement, peut-être pour les Ouazalènes et pour moi, on les a acheminés vers la prison. Et vers la prison, les, les 50 bon, ces 50 personnes, normalement, les 50 normalement avant qu'ils ne fassent la prison, ils devaient d'abord être... Au cachot, ouais. et comme ils sont trop nombreux, on ne voit pas un cachot à gomme qui peut contenir 60 personnes, ouais. et c'est pourquoi on a voulu les orienter vers la prison. Ouais. Et arrivé maintenant à prison, oui. il y a eu aussi il a une, sorte de, il, ouais. une sorte de résistance pour entrer à prison ouais. parce que les Oisalais nous disent, disent qu'ils n'ont rien fait contre le gouvernement, ils n'ont rien fait contre le pouvoir parce qu'ils étaient à la chasse. Ils étaient à la chance de l'ennemi, de l'agresseur. Mais cependant, mais cependant, quand, quand vous faites un groupe, un groupe qui se dit défasseur, il doit y avoir aussi des consignes quand même. On doit aussi aller par principe. Même si c'est aussi des oiseaux, je pense qu'ils doivent aussi avoir des principes. Avant qu'on parle de ce principe, oui. la question qui reste posée, mmh. il faut quand même dire la vérité là oui. Il y a environ 4-5 mois que mmh. le M23 a dit, dit qu'il s'est retiré dans les Kibumba. Là, on a versé une cérémonie sur la à Kibumba mmh. euh, où le M23 a remis la zone entre les mains euh, de, de la force régionale de l'EAS. Mmh. Mais comment encore comprendre la présence du M23 à Kibumba Mais en suivant mmh. les, les, les, les, la défense de, de, de, de ces jeunes, ils disent qu'ils étaient dans une patrie, vous voyez, que lorsque maintenant ils ont tombé sur les éléments du M23, chose qui a occasionné maintenant cet approchage, ces échanges de tirs. Mais la question est de comprendre, est-ce que les M23 sont toujours acquis En fait, je pense que le gouvernement avait même déjà répondu à cette question bien longtemps. Les hommes de Kagame sont encore à Kibumba ils ne se sont jamais retirés de Kibumba, c'est-à-dire c'était seulement une, une simple façade Pour de d'hypocrisie ils sont à Kibumba mais on nous apprendra seulement qu'ils se sont retirés de Kichiche, de, de Bambou de Tongo quelque part ici de, de, de, de, de Kichanga bon, mais à Kibumba. Kibumba à Kibumba ils sont encore là, sont, disons la vérité. Ils sont là. C'était la première zone qu'on avait annoncée. Ils, ils, ont, ils, ils, sont, ils, ils faisaient la ruse. D'ailleurs, le gouvernement avait dit que c'est une simple. une, une badinerie. De sous, mascara, un scénario. C'est pourquoi moi j'ai dit, malheureusement, pour nos jeunes, y compris moi, le gouvernement les a amenés vers et cachot alors que normalement d'une manière logique des pleins droits ils étaient ils étaient sur leur sol normalement mais cependant oui. dans toutes choses il y a toujours de l'ordre ce n'est pas seulement parce qu'ils ils sont à ils doivent directement faire ce qu'ils veulent alors qu'ils peuvent peut-être d'abord demander que, mais, mais, mais gouvernement nous sommes en train de faire une même mission faire fuir l'agresseur donc, c'est comme si nous conjuguons les efforts ensemble. Et nous devons mettre. Ceux qui s'assemblent, ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Et ceux qui font la lutte ensemble doivent aussi partir ensemble. Voilà pourquoi le gouvernement a trouvé ça, cela comme un petit désordre. Parce que dans, dans tout ordre, il faut toujours respecter aussi l'ordre. S'ils sont aux aujourd'hui et qu'ils ont aussi pour but, pour mission de faire arrêter l'agression, ne devait que s'y aller par principe. C'est là maintenant qu'on peut être être les a assimilés. Bon, selon moi, on doit les avoir assimilés de, à des violaires de, de, de, de consignes. Là... Violation des consignes, c'est une infraction dans l'armée. Mais... Alors, qu -ce qu'est-ce cela ne tienne. Moi, personnellement, c'est que moi je vois d'abord la situation oui, attaquer autochtone du milieu oui. fait autochtone du milieu, oui. parce que nous allons aussi autochtones, oui, oui, attaquer autochtones, nous allons au moins avec juste. <rire> voilà. C'est-à-dire, je voudrais que. Oui. Il y a quand même une clémence pour ces affaires là ouais. En tout cas, j'ai bon, bon, bon, bon, de... cru à ce qu'on appelle moi, moi, moi personnellement, ouais. attaquer Vous allez, mais il faut les dire. jeunes politiciens, peut-être ouais. des milieux, les de je voudrais créer, je voudrais crier. À la clémence. Est-ce ah, pardon. Pays. Bon, ils ont violé la consigne. Normalement, ils, ont, ils sont tombés en horaire, bien sûr. Mais compte tenu de la situation actuelle et du contexte du moment, là où les esprits sont surchauffés parce que nous sommes agressés, comme conséquence, on C'est-à-dire. C'est maté également des barricades. Bon, ceux bon, qui ont fait la barricade ne sont pas aussi justifié. Non, Mais cependant. La la oui. La oui, effectivement oui mais cependant là, comme nous sommes dans une région une région surchauffée par les événements je voudrais que les autorités militaires et même judiciaires puissent quand même revoir la mesure et surtout revenir à l'originalité même de, de la situation parce que en fait les M23 ne sont pas autorisés. Et, et, et surtout, qu'ils c'était déjà dit que c'était déjà retiré du milieu. Mais subitement encore, ils vont créer un dégât avec les autochtones du milieu. Bon, ce n'est pas compréhensif. C'est quelque chose qui ne rime pas avec la situation actuelle. Alors, bien sûr, nos enfants, nos jeunes garçons. Ils ont aussi, peut-être je dirais, ils ont eu une sorte d'excès des ailes. Dans toutes choses, il faut toujours qu'il y ait quelque chose d'ordre, de, de, de, de, d'ordinaire. Il, il faut être ordinaire, pas extraordinaire dans nos activités. Restez dans l'ordinaire et les choses vont marcher. Mais quand vous cherchez à faire l'extraordinaire dans les choses, c'est là qu'on cherche à oh, oh, déborder certaines histoires. Je demanderai à toute, à toute la population de Gombe, qui va me suivre, de devoir aussi... Faire attention à certaines situations, c'est comme les manifestants, par exemple, qui veulent faire la manifestation aujourd'hui parce qu'il y a eu un incident de Ouazalène, c'est aussi tomber dans certaines erreurs. Nous devons quand même être dans l'ordre, et surtout quand il y a l'ordre... Marche, Parce que, il se posait qu'il y, y a manifestation aujourd'hui et qu'il y a encore peut-être des balles perdues. On a toujours encore d'autres morts alors qu'on a déjà eu des trop, 12 millions, c'est quand même trop. Bon. Ça, On pas. revient toujours dans, dans, dans, dans ces mêmes de, de, de la recherche de la paix. Hum. Donc, faut penser que le président Tshisekedi, tu Félix Antoine, en racontant pourquoi hier mercredi à Rwanda, dans le en Angola. son homologue angolais Joao Le réseau, qui est médiateur, bien sûr, désigné par l'Union africaine dans la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Oui. Euh, Tshisekedi, tu toujours à la recherche de la paix, il ne dort pas toujours à l'extérieur, il s'est entretenu avec son homologue. Est-ce que vous, vous attendez quoi donc bon, En fait, je sais très bien que Tshisekedi, tu D'ailleurs, d'abord, je les remercie de tous ces déplacements et surtout nous dire, pour les musées, pour les musées, pour les, les, les, les, les, les, les safari parce que tous ces, ces voyages, c'est au bénéfice de, du peuple congolais. Et ce sont des, des voyages avec risque, parce que voyager en avion, ce n'est pas dire qu'on fait le luxe ou le prestige, mais de tous ces voyages, c'est toujours ramener la paix en RDC. Nous avons manqué la paix pendant plus de 30 ans. Voilà le fils du, du sphinx délimité qui ne dort même pas, qui ne prend même pas son, son, son, son, son, son, son, son lit pour deux ou trois jours à cause de la recherche de la paix. Et En réalité, selon mes, mes, mes convictions nous sommes en train de vouloir aboutir à la paix juste moi avec vous nous sommes à Goma nous voyons comment les événements se passent après la guerre de Saké, aujourd'hui quand même il y a déjà au moins sur les lignes de front il y a presque une accalmie et nous apprendrons que même le M23 plus cette arrogance là de, de vouloir faire la guerre aller vers Kanyabayanga ou aller peut-être vers, vers vers Nyabiondo, non, ils n'ont plus cette force-là parce que il y a eu réellement une politique de rechercher la paix. Et c'est cette politique-là que qu'il est en train de faire. S'il est avec Lorenzo aujourd'hui, c'est toujours faire le suivi sur. C'est pour parler de Luanda. Monsieur le président Joao sommes-nous avec notre programme et si ces amis là ces, ces agresseurs ne veulent pas se retirer n'y a-t-il pas une nouvelle option sont là les techniques qu'il part rechercher dans ces démarches politiques parce que parce que bon jusqu'à preuve du contraire on apprenait par des, par des voix officielles que le M23 a promis les 15. Les 15, c'est dans 48. Oui, d'ici là. Oui, d'ici là, c'est dans 48 heures. Oh, donc, dans 48 heures, effectivement, dans 48 heures, il faut réellement qu'on remarque que ces agresseurs sont déjà à Sabine. Et le cas contraire, qu'est-ce qu'il peut alors faire Nous avons vu les secours monter. Les secours ils sont là pour ces bandits. Les secours ils vont faire leur travail. Les oiseaux vont faire leur travail. Ok, en okay. fait okay. okay. on va les libérer. J'ai quand même la foi. J'ai la foi que ces de seront aussi libérés. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs groupes de wasalens. C'est eux qui défendaient En fait... Euh, ils ne, ils ne défendent pas Goma seul. Nous avons plusieurs groupes, nous avons plusieurs groupes, même des Oasalendo, oui. même plusieurs groupes des FARDC. Nous avons les commandos, nous avons les gardes républicains. Nous avons. Précisé par le cadre de la montée en puissance des FARDC, plus de 4000 récris. En formation centre d'instruction des on ont réussi en tout cas la visite du chef d'état-major général Christian là, euh, Les là général Christian Chioué a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes. Oui, bientôt oui. qu'ils seront bien sûr. Hein. En fait, eh, euh, l'eau ne fait que s'augmenter dans la base, c'est-à-dire l'eau a en toujours de monter jusqu'au l'encadrement l'encadrement actuellement vous actuellement actuellement si vous trouvez les militaires ils vous diront que 18 ans durant nous n'avons pas vu ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'armée ça c'est juste moi j'ai des pas amis pas moi j'ai des amis militaires te Actu quoi actuellement d'abord ils sont bien encadrés mm -hmm. les désordres Effectivement, c'est ça l'engagement. Le dernier salaire de bon, le salaire, le solde, le solde pour les militaires, le salaire comme tout pour toute personne, c'est un secret professionnel. C'est un secret individuel. Non, dit, Mais au moins, le salaire aujourd'hui environ 200 dollars. Alors que jadis, un, un militaire qui a chassé, un militaire de Mamadou qui a chassé Makenga, en 2013, il touchait touché que 80 000 francs. 80 000, c'était beaucoup à l'époque, hein? avec les taux Non, non, 80 000 francs environnaient aussi 80 dollars. Et aujourd'hui, 200 dollars. Acceptons ça comme ça. C'est presque la même chose avec les taux 200 dollars vaut vers les 4, et quelques 2000 de congolais, congolais, soyez quand même sérieux Alors, et voilà maintenant d'accord, merci Georges on va finir par cette actualité nationale et internationale, le président suisse est arrivé à Kinshasa il sera en tête à tête aujourd'hui avec le président Kshisekedi mm -hmm. et, et bien sûr ici au Congo dans le cadre humanitaire il se rendra au Goma, je crois demain mm -hmm. et, il va visiter des sites déplacés Bouchaga, et, et euh, euh, euh, euh, ruchina, voilà. Après, il s'envolera pour les, les précisément à Banzi où il va s'entretenir avec, euh, avec les réparateurs de, de, de, euh, ouais, de, de sexe. Il <rire> également l'homme qui va également faire face au président. Bon, par rapport à la visite du chef, d'abord, j'ai dit le Président de Suisse soit le bienvenu en RDC. C'est environ 40 ans je n'ai pas vu un Président suisse arriver au Congo. Il faut préciser également que d'ici quelques mois, c'est la Suisse qui va euh, présider en tout cas le Conseil de sécurité. Donc c'est celui qui prendra la commande de du de, de, de, de, de, Conseil de sécurité des Oui, Non, le Conseil de sécurité présidé par oui. oui, la, la, la, la, la Russie. Après, la ce sera... Qui va prendre, qui va prendre la lèvre d'ici quelques mois Il bon, faut préciser. Bon, bon. En fait, qu'est-ce que vous attendez de cette visite En tout cas, sa visite, qu'elle soit bénéfique pour le peuple congolais. Ça va changer quoi, sa visite Parce que nous, ça va très bien. Nous, ce ne sont pas les visites qui créent des, des, des, des surprises. Non. Quoi, les... nous, a, nous avons vu plusieurs visiteurs passer au Congo, y compris Macron. Ça n'a pas changé la carte. Nous, nous sommes un pays hospitalier. Il ne faut que nous dire seulement... Soyez, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue Soyez peut-être nous, nous vous souhaitons la bienvenue arriver chez nous Mais si vous arrivez chez nous quand même Venez à, quand même avec quelque chose Qui peut aussi aider Et contribuer à la paix à Parce que le, le drame de chez nous actuellement C'est d'abord la recherche et de la paix L'insécurité, la guerre Qui nous est imposée par Les, les renégats, les bandits Kagame et ses compagnies nous Pour nous Celui qui vient chez nous il ne peut venir que nous aider, nous augmenter peut-être le souffle de la paix. Il vient raconter, Et il arrive, il vient au Congo pour il vient chez Moukwege, mais on nous a dit que Mukwege a reçu un prix Nobel de paix. Mm. Pourquoi ne pas aussi contribuer à la paix Merci Jovi. il faut Je vous voudrais vous dire moi, oui, le finir. président suisse, il sera aussi à Goma jamais vu. Ouais. Ouais. Mais nous savons très bien que les blancs sont autres. Il ne faut pas qu'ils viennent pour autre chose. Merci beaucoup, Georges. On Et... finit pour euh, rappeler que, selon l'ambassade suisse de Kinshasa, cette visite permettra à M. est le président suisse, de se rendre personnellement compte de la situation humanitaire dramatique des populations de l'Est de la RDC. Et d'évaluer le travail et les besoins humanitaires au moment où la Suisse s'apprête à prendre la présidence mensuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies le 1er mai de cette année. Donc, c'est une précision par rapport à l'information déjà annoncée. Merci beaucoup, euh, monsieur Georges nous a pas accordé cet entretien. Georges, l'aide vous allez dans le en fait, les mots mozalendo ne pas les confondre avec tout Moi et Justin, nous sommes des mozalendo. C'est-à-dire, nous sommes des autochtones de cette terre qui nous héberge et qui nous a fait naître. Les mozalendo qui sont arrêtés sont aussi des autochtones de ce milieu, mais qui ont peut-être pris carrière d'autres choses. Moi, moi, je suis peut-être... Je, je m'intéresse demandais si c'est pourquoi la politique, l'autre peut-être fait la guerre dans la forêt, mais tous sommes mais des Oisallens. Tous sommes des Vous voyez par la exemple, la... Moi, la... Moi, moi, la... Moi, moi avec Justé, on dirait que nous sommes des frères. Mais la question, vous là, vous êtes des Oisallens pour arrêter n'y vous collaborer. Il n'y a, a pas de feedback. Il n'y a vraiment pas de relation. Seulement, ce qui nous unit, c'est la RDC. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye.